On va encadrer parfois 1 sur x, parfois x. Petit a. Disons que x se trouve entre 2 et 5. Alors, j'inverse 1 demi, j'inverse le sens, j'inverse le sens, 1 sur 5. 1 sur x se trouve entre 1 sur 5 et 1 demi, Tout simplement, j'applique le fait que la fonction inverse est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Exclu. Petit b. Disons que j'ai moins 7 inférieur à x inférieur à moins 1. x se trouve dans les valeurs négatives. La fonction est toujours décroissante, alors j'inverse, moins 1 sur 7, supérieur à 1 sur x, supérieur à moins 1 sur 1. Bien sûr, je peux l'écrire de croissant, c'est-à-dire moins 1, plus petit que 1 sur x, plus petit que moins 1 sur 7. Autrement dit, 1 sur x appartient à l'intervalle moins 1, moins 1 sur 7 une façon élégante d'écrire l'encadrement de 1 sur x. Petit c, 0 inférieur à x, inférieur à 3. L'inverse, bon, l'inverse de 0, c'est pas possible, donc je peux inverser qu'ici. 1 sur x, plus grand que 1 sur 3. Alors, 1 sur x est plus grand que sur 3, mais jusqu'où Ben, jusqu'à plus l'infini, comme on dit, 1 sur x appartient à l'intervalle 1 tiers plus l'infini. Regardez la différence. Ici, j'avais un intervalle fermé. Ici, j'ai un intervalle ouvert jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire ça ne s'arrête jamais. Petit d, petit d, ça va être très joli. X appartient à l'intervalle moins 2, moins 0,1. Je veux écrire ça comme tout à l'heure, moins 2, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à moins 0,1, j'inverse, moins 1 sur 2, supérieur ou égal à 1 sur x, supérieur ou égal à moins 1 sur 0,1. Combien ça fait ça Bien sûr que vous multipliez par 10, qu'il n'y a pas de virgule, ça fait bien sûr 10. Donc 1 sur x appartient à l'intervalle attention il est plus grand que moins 10 donc de moins 10 jusqu'à moins 1,5 et voilà l'encadrement de 1 sur x on va faire l'inverse on va encadrer x quand on sait ce petit a que 1 inférieur à 1 sur x inférieur à 3. Et je veux trouver l'encadrement de x. Autrement dit, x parcourt quel intervalle Mais je ne fais rien d'autre qu'inverser. 1 sur 1 ça fait 1. Bien sûr, le sens inverse. 1 sur x inversé ça fait x. Supérieur à 1 tiers. Mais voilà, x appartient à l'intervalle ouvert 1 tiers. 1. Regardez ici, ces deux nombres doivent être écrits en ordre croissant. C'est pour ça que 1 tiers commence en premier et 1 après. Petit b, moins 4 inférieur à 1 sur x inférieur à moins 2. De nouveau, j'inverse, moins 1 sur 4, j'inverse, j'inverse, j'inverse, moins 1 demi. X appartient à l'intervalle que nombre plus petit entre ces deux-là, moins un demi, et après c'est moins un quart. Petit c, 2 tiers, inférieur à 1 sur X, inférieur à 7 sur 6. J'inverse, 3 demi, supérieur à X, supérieur à 6 sur 7 x appartient à l'intervalle 6 sur 7 jusqu'à 3 demi. Voilà. Et petit d et le tout dernier, moins 2 inférieur à 1 sur x inférieur à 0. J'inverse moins 1 demi. J'inverse. J'inverse x. Et là je ne peux pas inverser. Hein. Je ne peux pas écrire 1 sur 0. Donc il ne me reste que ça. x appartient. Attention, x est plus petit que moins 1 demi. Ça veut dire, ça vient de moins l'infini jusqu'à moins un demi exclu. Je répète l'idée principale de toutes ces affaires. J'inverse les nombres et j'inverse aussi le signe. Mais attention, il faut que les deux nombres soient tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. Si un est négatif et l'autre est 0. Voilà ce qui arrive. Et si un est négatif et l'autre est positif, alors ça c'est une autre affaire qu'on ne va pas discuter ici.